Bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Vous savez, on avait parlé ici à un moment donné que le CNRD à travers l'ARPT ils avaient réduit le débit de connexion. <rire> Des Guinéens ont dit non, c'est rentré, c'est sorti. C'est-à-dire quand vous regardez nos vidéos avant, vous voyez les 1000 2000, 3000 personnes dans nos lives, mais tout d'un coup ça a basculé. Donc quand on vous disait que oui, ils ont réduit le débit de connexion, l'ARPT. Maintenant vous avez vu clair dedans. Même des médias, des sites aujourd'hui. C'est à dire on a affaire à des bandits qui veulent tout saboter, saboter l'internet, saboter les réseaux sociaux. Vous avez vu les conséquences qu'au changement de directeur. Pour pouvoir manipuler l'Internet. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui, qui mettons feu derrière ces bandits, ces narcos. C'est nous qui exposons tous leurs problèmes. Ils ne peuvent pas acheter nos consciences. Maintenant, il faut saboter l'Internet. Il faut saboter l'Internet. Un hein, CNRD. Vous n'avez pas honte. D'abord, Orange, Orange est en train de piller les Guinéens. Les gens ne peuvent même pas se connecter. Vous voyez Regardez le direct, hein? parce que les gens ont du mal. Même ceux qui me regardent aujourd'hui, là, actuellement la majorité, c'est ceux qui sont à l'étranger. Vous pouvez témoigner ici. Vous pouvez donner vos positions à travers le direct là. Les gens le sauront tout de suite. En Guinée aujourd'hui, il faut essayer de saboter l'Internet pour ne pas que les gens puissent écouter les, euh, comment je vais les forces vives pour que la population ne puisse pas écouter les leaders politiques. Non, mais franchement, vous n'avez pas honte. Sabari en était victime. Et ce qui se passe aussi, voilà. C'est Koukamano qui dit qu'il est en Belgique. Majid Bari qui dit qu'il est en Ohio. Vous voyez, je vous ai dit, ceux qui me regardent actuellement, la majorité sont à l'étranger. Voici Bepé Bar qui dit qu'il est en France. Je vous ai dit... On est tellement suivi en Guinée que les bandits, pour saboter, pour ne pas que les gens... Voilà, Suleiman Gawara, Abidjan. Voilà, Ali ou en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit, on a affaire à des bandits qui ne veulent pas que les gens... Voilà, Adama Touré, France. Je vous ai dit, on a affaire à des voyous. Voilà, CNRD, c'est des voyous. Ils n'ont pas honte. Voilà, Ali Bangoura, Maroc. Je vous ai dit... <rire> Les gens ne font que m'envoyer des messages. Voilà, Alpha Ouma Balde en Allemagne. Hein? Alpha Ouma Balde, voilà, Abe Hollande, Adamsko, mon petit, lui là en France. Vous voyez, la majorité de ceux qui me regardent actuellement, euh, Alpha, euh, Alpha Joe, Tunisie, Yaya Conte, Madrid, je vous ai dit. Eh? Moune bandit ma langue. Et moi, ma population, non population. Ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. Là, c'est qu'on est Angola. Voici Famani Oulare, New York. Ousmane Kaba, Maroc. Abu, Abou, voilà, mon cousin qui est là. Kamara, Abu. Isma Kamara, Canada. voyez, Mohamed Kamara, Amsterdam. Youssef Ba, Gambie. Abdul. he Voici, camarade Ali France. Non, est-ce que vous voyez quelqu'un en Guinée C'est pour vous dire, c'est fait exprès. Pour saboter l'Internet en Guinée, pour ne pas que les Guinéens puissent... Ceux qui, ceux qui vont signaler ici, là, ceux qui vont signaler ici, peut-être qu'ils ont VPN. Non, ne les enveloppe pas. Celui qui dit qu'il est en Guinée, peut-être qu'il a VPN. Tout le reste, je vous dis, 95% de ceux qui me regardent aujourd'hui, actuellement, 95% sont actuellement hors du pays. Parce que tout est fait exprès par le CNRD. Parce que oui, les réseaux sociaux. Ibrahim Shérif, les gosses. Hein Bon, voici Niole qui vient de dire qu'on était en prison, qu'on vient d'être libéré, <rire> Que l'Internet vient d'arriver. Voilà. Que l'Internet vient d'arriver. Macola. Donc, Ibrahim, voilà, on dit que l'Internet vient d'arriver. Niole est là. Sinon, la majorité... Vous voyez maintenant, le nombre commence à monter. Eux-mêmes, ils disent que ça vient. Je vous ai dit, on a affaire à des bandits. Ma, ma soeur Fatmata eh, Ibrahima Kondé, qui est du côté de Ferland, on a affaire à des bandits. Walloy, ils ont, Ces bandits-là n'ont pas honte qu'au changement de directeur de l'ARPT. Vous-même, vous connaissez. Avant, on lance nos directs seulement. On lance nos directs. En trois minutes, 4 minutes, vous avez plus de 1000 et quelques, 2000, 3000 personnes. Mais les bandits, ils ont compris que les réseaux sociaux, nous ne sommes plus... Ils ne peuvent pas nous manipuler. Regardez Tola. Tola pouvait faire des directs où il y a 6 à 7 000 personnes. Les païkoussare, il y avait combien dans leurs directs Est-ce que vous voyez maintenant Ça n'a rien à voir avec Facebook, mais ils ont réduit le début de connexion. Souvent, tu as en direct, les gens ne voient pas en Guinée. Voici, euh, voici les tableaux. Uh -huh des sites. Tout est, tout est, tous les sites, dans, dans, dans, dans. Regardez les statistiques. RPT. Tout ça s'est fait exprès. Ils ne veulent pas que, oui, les forces vives véhiculent leurs messages. Les activistes comme nous, nous véhiculons les messages des de, de leaders politiques. le pays là est mal barré. Mal barré. Dumbuya n'a pas honte. En fin de compte, il va couper l'Internet. Ce bandit va le faire. Il n'a pas honte. Je vous dis, ce bandit, il n'a pas honte. Il n'y a que peut-être 10% de ceux qui me regardent là, qui sont en Guinée aujourd'hui, ils ont VPN. Je sais que Nyo, lui, il a VPN sur son téléphone. Tous ceux qui disent qu'ils regardent là, la majorité, ils ont VPN sur leur téléphone. Avec ça, on dit que non. Nous sommes... Nous sommes eux, ils sont venus pour changer. C'est la réfondation Vous êtes venus pour faire reculer ce pays en arrière. quest vous que c'est que internet saboté parce que c'est que c'est tabra tabra so alcula al so al Donc euh, en demain, le pays est mal barré les médias aujourd'hui même m'a convoqué c'est-à-dire Dumbuya et son clan c'est des bandits almacou état que de sont des drogue coco sont francima Et j'entends des idiots qui vont parler moi du de, de, de, de général vous pensez que moi je vais vous écouter vous les petites personnes là, vous pensez que moi, vous les petits blogueurs là, comment je vais vous écouter? Je n'ai pas le temps. Sortez, vous allez parler. Damaro, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Le jour que je vais mettre, je vais dire encore le nom d'un blogueur ici, dans ma bouche. Ici, Damaro. Je vous ai toujours dit, c'est que la personne-là est mieux que moi. Bande de vauriens. Maintenant, là, on vous montre où non, non, non, il fallait prendre l'argent de, de, de CNRD. Je vous ai dit, moi, ma maman ne veut pas manger Aram. Ma maman, là, elle dit que non, qu'il ne faut même pas que Dieu me donne l'argent, ce qui est Aram. C'est la prière de ma maman, ça. Qu'il ne faut même pas que Dieu va me donner l'argent qui est Aram. Parce qu'elle, elle ne veut pas que je, je, je lui donne Aram aussi. Donc, oh, vos conneries, vos conneries là, qu'on a, il faut prendre. Pourquoi tu n'as pas pris l'argent du CND Pourquoi je vais prendre l'argent des criminels Pourquoi je vais prendre l'argent des criminels Moi, je suis fier de faire mon Uber. Voilà. Moi, je suis fier de faire mon Uber. Donc, vous qui voulez manger là, mangez. Tout ce qu'on qu met dans le ventre là, on sera jugé demain à travers ça. Et donc, le combat là, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas nous faire taire. Ah ah hein parce que tout ce que vous voulez, comment, comment, comment, moi, ce que j'ai subi avec ces gens-là, deux deux voitures gâtées par ces gens-là, tout faire et vous avez vu le cas de de de euh, gars avec qui j'étais, malgré trois mois j'ai quitté, mais vous avez vu le résultat et les salauds ont cru que non que ça, que que Damaro, <rire> il n'a même pas ça. Maintenant là je les montre. Ils ont fermé leur gueule. Comment dit? Hein Nous, on vous a dit, tant qu'on est là, le CNRD, Al TIRS, tant qu'on est là, la population ne va pas le suivre. Et c'est pourquoi ils ont peur aujourd'hui. Les réseaux sociaux, ils sont en train de saboter. Les réseaux, ils sont en train de saboter. Donc, l'Aldi euh, tient des Je vous ai dit, on ne va pas vous donner les secrets militaires. Mamadou Kakoko, que ça va se retourner contre eux. Notre armée guinéenne, dans Katal Koko, l'armée, elle n'est pas maudite pour rester assis. Un bandit, un narco vient prendre le pays en otage. La souffrance sur les Guinéens aujourd'hui, ça finit pas. Hein? Vous, les blogueurs CNRD, au lieu de venir vous flanquer, parler de, de, de général 5 étoiles, mais dites, -toi, dites à la population. Ça dit, quand je dis que vous n'êtes même pas intelligent, c'est là-bas, quoi. Moi, je viens, je tape sur Mamadi Doumbouya. Je déshabille Mamadi Doumbouya. Je frappe Mamadi Doumbouya chaque soir. Mais vous, au lieu de venir, dire, voici les programmes de Mamadi Doumbouya. Voici ce qu'il a fait de mieux que le président Fakonde, Pour que les gens puissent adhérer. Mais non, non, non. Vous venez vous flanquer quand vous allez parler du général. Et chaque, fois, je veux, chaque jour, je vous montre la différence. Donc, hein, asseyez-vous, hein. N'allez pas communiquer pour vos bandits, pour vos narcos là. L'échec total. Que vous allez venir vous flanquer, parler de nous. De Benito, de Mamoudou ou ou quoi. Vous connaissez tous la vérité. On vous a tous trompé ici. Bande de main. Que c'est le coup d'état du président Ce C'est pas vous qui avez dit ça aux gens ici. Que nous, on ne connaît pas la politique. Aujourd'hui, vous avez honte. Ça ne va pas chez vous. vous qu'il ne s'y benya quoi là là ko ko président faconde ni dungu yala kula donné quand nous ma voilà lumi ka ko c'est le coup du président faconde avec dungu maintenant Expliquez aux gens bande de menteurs ces voyous là nous ont appelé ici en privé tous proposer de l'argent pour qu'on puisse les soutenir mettre le pays en état Nous on a dit niette Ils n'ont pas payé mon, mon colocataire en complicité avec ceux qui sont en Belgique, et en Angleterre là-bas. la personne que vous pouvez faire descendre, c'est moi Damaro. là, vous allez toujours avoir honte. Vous avez vu l'affaire après. Le coupable lui-même, il a eu honte partout où il part. Donc c'est ça. Il a a la la Maintenant, vous voyez euh, euh, les communiqués Paï Kusare, il va super bien. Euh, Adi, lui, il est calé. Tola est là. Général 5 étoiles est là. Mamour Sila est là. Benito est là. Fatou aussi, elle est là. Matou est là. Tous ces combattants-là, Konate, hey, ça finit même pas. Donc le CNR de là, couper Internet, c'est mieux. Couper Internet. C'est Kashia. nom de Balilou les cachés. Vous qui parlez là, vous, vous êtes mieux que qui Office en débat. Ça dit des gens qui sont là à Kemande Vous allez venir parler. Hein Non, Ali Bangura, il faut souvent. Ces maudits-là qui pensent que les bandits-là pourront rester au pouvoir, ils se trompent. Voilà. Moi, je vous ai dit, si vous, si vous aviez vraiment des choses sur le général pour le faire tomber, <rire> Béninacolo. Voilà, vous voyez, ils ont censuré les médias. Voici. Tout, même, même film n'a pas pu faire l'émission aujourd'hui. Ils ont censuré tout. Vous allez censurer les médias, pourquoi Moussa Souma, merci. Je comprends ma mère, nous, qu'il de a et bandit d'Orona, bandit d'Orona dans la Guinée a dirigé fait, n'a dit qu'il clan. a Vous dites que non, le président Fakonde n'est pas bon. Ah, le président Fakonde n'a rien fait. Oui, on, nous on dit à l'amour de la. le peu que lui l'a fait. Nous, nous, les honnêtes personnes, nous sommes reconnaissants envers lui. Mais vous les bandits depuis que vous êtes venus, ô oh, M. Rabar, Wali, quel emploi que vous avez créé pour les gens À part humiliation des gens a le ou à humilier s'il y a l'homme pali a allez à la combo à bayale coca mouba la maloua allez à la combo à bayale et coca la maloua a la mouba ya ou les quoi quand mouba la maloua coa aldike moubaye fissile l'homme le l'homme son n'y aujourd'hui ils ont compris hein, ils sont fouchés hein. cobre yomuna il n'y a rien c'est ceux qui ne veulent pas qu'on dise à la population. C'est Ces meilleurs dit bandit d'oro ma langue ».« Bandit d'oro ma langue ». Ce ne sont que des voleurs réunis seulement. Donc, euh, je vais vous laisser la famille. Le combat continue. On est ensemble. Voilà. On a beaucoup d'informations militaires. Mais on nous demande de mettre ça de côté. Donc, on ne va plus parler l'affaire des militaires. On va laisser de côté. Voilà. Même aujourd'hui, les gens pour nous avoir... Pour remonter des infos difficilement, il n'y avait pas d'Internet. C'est maintenant que les messages commencent à venir. C'est maintenant que les messages commencent à venir. Parce que les bandits ont censuré l'Internet. Euh, euh, des bandits comme ça. Vous avez fait quoi de mieux que le président Fakonde Fisri Lombalilou. de Doroma Langrenaki. Et puis, bon, partagez. Hein? J'ai une information. L'événement, les organisateurs, les organisateurs de l'interstate à Washington, à Washington, d'ici, c'est-à-dire à Maryland plutôt, on vous prévient. Interstate et interstate à Maryland, on vous prévient. Oui, que ça va venir, vous allez faire venir des politiques il y a eu interstate ici plusieurs années 11 ans du président Fakonde on n'a jamais politisé interstate ça a toujours ça c'est l'affaire des Guinéens résidents ici aux états unis si vous voulez inviter des parrains vous pouvez inviter un parrain mais pour dire que dans ça va venir Moutan Fafé, Ombou Retode à tant que Guinéen que vous allez faire venir des blacros des politiciens blacros ici pour venir faire le discours des de, de bandits Awa manapaga Ok, il n'y a pas de problème. Si vous pensez que les Guinéens viennent dans l'interstate à cause de Doumbouya, vous connaissez déjà la, po la position des gens. Mais si vous voulez, vous voulez politiser là, faites venir dans ça. Awa nous, on est assis, on regarde seulement. On ne dit rien. Awa moi, Damaro, je serai. Parce que j'ai entendu tous ceux qui me disent que non, Damaro, tu vas, on va faire ça. moi je serai là-bas. Aura ça les trois jours, je serai à Washington. Marago. Je sais que les Ahmed Durac et Biruna Benin. Tous ces gars là, ils étaient ici. Tous les amis de Dungu, ils étaient ici. Au rapportenaire reli Damaro Fafe. Au nom de Nakanga Nawaraba. Au nom de Nakanga Nawonankolo. Ndamara fala. En dehors de en Amérique du. Hein? Au nom Muyenti pour la maison. Lui aussi, il sait dans quelle affaire il est aujourd'hui. Si vous pensez que vous pouvez venir ici là ont fait, politiser, comme il y a que des fainéants ici. Moutandore, CNRD, ce sont eux qui sont en train de, de, de nourrir les gens ici. Dans ça, il n'a Ils veulent la honte de sa vie, non On va lui donner. Envoyer la délégation du CNRD. Ils veulent la honte, on va les donner. Interstate. 11 ans du président facondé. ça n'a pas été politisé. Donc, c'est pour venir dire c que euh, les diasporas aiment Dumbuya. Ah, N'oubliez pas, je serai de la partie. Voilà. Et puis, je vais mettre t-shirt anti-CNRD. Ma t-shirt, là, je l'ai fait à bas-CNRD. Et c'est ce que je vais porter au tiré. À bas les putistes. C'est ce t-shirt que je vais porter. On prévient les organisateurs. Hein? Mais, mais, euh, ici, aux États-Unis, ça n'appartient pas à papa de quelqu'un. Voilà. Soit n'organisez pas, mais si c'est interstate, en invitant les Guinéens à travers les États-Unis, même d'autres viennent du Canada, si c'est pour venir parler des black Crow ici, ici, non, non, non, au CNRD. Ah ouais. Vous allez voir, nous avons fait anti-CNRD, à nous pro-CNRD. Si c'est pas pour venir jouer au ballon, s'amuser, se rencontrer, et partir. Mais si c'est pour venir, si c'est pour venir, venir gâter la fête là, pendant des années, pendant des, pendant des années, l'interstate ici, ça se passe ici dans la paix. On ne parle pas de politique. C'est apolitique. Si c'est pour inviter ce que, comme on a entendu là, que ça va venir, il n'a qu'à venir. Non, la danse, Andy Lamalua. Andy Lamaluya. Il a Ida Il a aux États-Unis ici. Même Donald Trump, on l'a insulté ici. Même Joe Biden, on l'a insulté ici. Obama. Il a eu un Ici aux États-Unis. Même si on veut, mais on va prendre de l'eau, on va verser sur vous. Des bandits comme ça, vous êtes incapable de donner de l'emploi aux Guinéens, changer les conditions de vie des Guinéens. Vous allez venir vous flanquer ici aux États-Unis, quand vous allez venir tromper pour dire les diaspos et les États-Unis, les, voilà, les ressortissants guinéens aux États-Unis. Hein Non, non, non, Ousmane Diallo, moi je vais faire un t-shirt spécial pour moi. Abat le CNRD, anti-CNRD, anti à abat Doumbouya. Maintenant, les supporters de Doumbouya, ce jour-là. Ils n'ont quand même dire un mot. S'ils si me voient. Voilà. Opérateur, enfant, opérateur. Bande de bandits que vous êtes. En tout cas, ça, c'est juste un avertissement. On a du respect pour les organisateurs. Mais ne tombez pas dans le piège des poutchistes. Ça, on vous le dit. Ne tombez pas dans le piège des poutistes Il y a eu plusieurs organisations ici. De Interstate, des Guinéens. Ça n'a jamais été politisé. Mais si c'est pour venir, qu'au parent CNRD, si vous ne pouvez pas inviter les... Antonio soirée des hommes d'affaires en Guinée, les KPC et autres, mais si c'est pour inviter les membres du CNRD, des bandits, là pour venir gâter la fête, on va, gâ on va gâter. Vous voulez pas gagner, on va pas gagner. Wallah, vous voulez pas gagner, on va pagayer. Ou si c'est pour venir pour fêter, on va fêter. Mais si c'est pour venir pagayer le coup politique, alors là, on va gâter.